Salut, c'est Erwan, euh, je suis à Nantes là et je me balade rue de Strasbourg euh, au 31 pour vous présenter Manibus, un concept store très récent et nantais et qui fait du do it yourself, donc des kits à fabriquer soi-même. Vous pouvez tourner, en fait là c'est une vidéo 360, donc soit tourner avec votre doigt, soit bouger avec le smartphone pour voir ce qui se passe autour dans le concept store et euh, voir tous les objets créatifs à créer soi-même. Salut Ben! Et salut, salut. Arman! Bienvenue chez Manibus! Et eh bien merci beaucoup! Tu peux expliquer le concept? Alors le, le pitch! Le Manibus, qu'est-ce que c'est? C'est un concept store et un site web dans lequel on retrouve que des kits do-it-yourself en cuisine, déco, loisirs, enfants et beauté. Ça va du kit de fabrication de bière en passant par l'appareil photo argentique ah, à monter soi-même. Ouais, vachement intéressant! Ce qui a de mieux! Et euh, une enceinte à créer soi-même, euh, voilà, beaucoup de déco, on va avoir du papier, du bois, ah oui, du coup, béton. La ouais. bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné aussi une, une boombox, box une boombox exclusive exclusive et créative. designée par SHN des brésiliens, collectif brésilien, exactement, des sérigraphes street artist. exactement, qu'on a rencontré grâce à l'artichaut. Sacré artichaut, voilà, pour les exploitantes, c'est l'artichaut. Il ouais. n'y a plus que ça maintenant, c'est sûr. Ouais. Enfant, on va avoir des choses pour la cuisine, à faire pousser. Euh, c'est pour créer, les petits euh, comme les grands, quoi. C'est pour, pour les petits enfants. comme les grands. Voilà, par exemple, la bière, que pour les enfants. On va faire un tour en même temps. Allez. Il présente quoi La dernière euh, arrivée, c'est quoi Alors, les dernières arrivées, ça va être les Argentins de Guardabosques. Guardabosques, c'est les petits animaux. C'est exclusivité euh, européenne. Ouais. on va avoir les animaux de la forêt. Et les oiseaux sur ta droite, ainsi que les dinosaures. C'est des paper artistes qui sont, euh, bon qui sont au Valba, le musée d'art latino-américain de Buenos Aires. Ça, c'est cool à construire soi-même. C'est prédécoupé, évidemment. Exactement. Et on la colle, bien sûr. C'est le plus. Le Manibus. L'objectif, c'est que vous n'ayez pas de course en sortant de chez Manibus. Voilà. Bienvenue. Amandine, ouais. bienvenue. Salut, Amandine. <rire> Ben voilà, le concept store Do It Yourself par et pour les makers. Exactement. Bravo. Il y très vite à partager. À très bientôt. Ciao.